Mon petit, cette paix c'est ce pourquoi luttent tous les vrais guerriers. Ce sont mon sus. est et les et On a l'activité blanchissante du bicarbonate, assainissante au niveau de l'hygiène buccale et euh, un petit peu abrasive, il faut le dire. Les dentistes mmh. n'aiment pas ça. ça enlève le mais